Okay. tout ça c'est des choses qu'on peut faire sur un bouton euh, on va arrondir les coins donc pour arrondir les coins vous y dessus donc c'est comme sur la boîte vous cliquez euh, vous mettez le, la valeur que vous souhaitez et c'est parti vous avez arrondi votre coin donc, vous pouvez arrondir certains coins certains coins et laisser et laisser d'autres si vous le souhaitez le titre le titre en fait c'est ce qui s'affiche au-dessus de mon bouton donc, en plus là on va aller dessus et je peux du coup mettre augmenter la taille de mon titre. Ce qui est bien, bon là ils ont ils ont, ils ont, ils ont rajouté la version mobile. Avant c'était pas ils n'avaient pas mis la version euh, la taille pour la version mobile et c'était un peu embêtant. Donc là ils l'ont rajouté, euh, c'est plutôt super. Des fois, bon voilà, ça arrive qu'ils mettent des fonctions et euh, en faisant des mises à jour, ils les enlèvent et puis ils les remettent. Bon, je pense que c'est ce qui s'est passé avec euh, le bouton. Donc, je peux écrire ce que je veux là. On va mettre ici. ok, ici. Là. Euh, je peux décider de, euh, de la police que je veux utiliser. Ok, mon blague, etc. Euh, la taille, la couleur que je veux avoir. Ok. On va rester sur du, du bleu comme ça. Ok. Euh, d'autres décorations bon ça je pense que c'est nouveau ça euh, ligne superposée etc ça c'est nouveau il n'est pas pas là avant donc euh, ils l'ont rajouté voilà vous voyez ce que ça fait hein. euh, aucun je l'enlève euh, je peux si je veux que le test soit sur le côté centré etc justifié c'est moi qui décide d'habitude laisser ça au milieu c'est plus intéressant euh, vous allez remarquer que il n'y a pas vraiment je peux pas jouer sur les marges je peux pas contrôler les marges internes hein, entre le, le le texte et la bordure et les, et les limites du bouton donc voilà c'est une remarque juste en passant Je si veux rajouter une icône je peux rajouter ça dessus bon ici au fait pour si vous recherchez une icône soit vous scrollez et vous regardez hein. Euh, soit de vous le cherchez en écrivant en anglais, par exemple. Donc, si je mets phone, je mets ça va, on, on va pouvoir retrouver. Mais bon, C'est souvent en anglais. Je sais pas si, entre temps, ils ont changé. Il, il, C'est possible de le faire en, en, en français. Mais si, par exemple, je mets euh, en téléphone, ça va ça va ressortir, je pense. Hein, parce qu'il bon, y a téléphone en, en anglais, je pense. Donc, ça va ressortir. Ah, tiens, il n'a pas trouvé. Donc, ça tombe bien. Ça tombe, ça tombe bien, donc ça, c'est le mot en français. Il n'a pas trouvé si je le fais oh, non plus. Oh, J'ai écrit oh téléphone. Alors, faune tac, ah, il a pas trouvé téléphone. Ah, il a pas trouvé non plus. C'est quoi ce mot là? Je l'ai inventé. J'en sais rien. il Va falloir que vous me dites si je l'ai inventé ou pas. Mais bon, vous avez compris. Euh pour faire la recherche, écrivez plutôt anglais. Point, et vous allez, vous avez plus de chances de tomber sur l'élément que vous recherchez. Sinon, il faudra le, euh, il faudra le, le rechercher vous-même manuellement. Euh, soit soit c'est à gauche, soit c'est à droite, etc. Okay? Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire au niveau, euh, euh, au niveau, au niveau du titre. La prochaine fois, bon pour également rajouter du sous-titre, c'est le même principe que le titre, sauf que bon voilà, ça c'est ça c'est en dessous. Maintenant, donc là je suis en train de l'écrire. Tête de taxe, la couleur je vais mettre du noir, ok. Tac. Bon vous voyez c'est ça c'est le ça c'est le sous-titre, c'est le même principe que que que le titre. Nous allons continuer avec la fonctionnalité ombre. Donc on peut rajouter de l'ombre à notre bouton hein, Tout comme on peut le faire pour, euh, pour un élément boîte ou un élément texte Pratiquement tous les éléments ont la fonctionnalité ombre Il y en a qui ne l'ont pas je pense euh, Mais la majorité l'ont Donc comme on a déjà vu précédemment Déjà il faut que je donne une couleur qui soit un peu plus visible Donc je vais mettre ça euh, Donc à partir de là je peux décider Comment est-ce que je veux que l'ombre s'affiche Je vais faire ça un peu comme ça. Attends, je vais le décaler un peu. Je vais le décaler plutôt vers le bas. Ça va être un peu plus sympa. Tac. Voilà, comme ça. Ok. Du coup là c'est un peu c'est assez plein, mais je veux rendre ça un peu plus fou, un peu plus flou, pardon. Et je fais ça. Je vais faire ça comme ça. Euh, je peux décider euh, du rayon de propagation, etc. Mais, couleur, je, vais laisser ça assez, euh, je vais laisser ça comme ça, neutre. Je peux changer la couleur, vous avez compris ça, en, soit en manipulant là, en hein, bougeant, tac, et okay, je vais vous mettre ça dessus. Euh, je peux aussi mettre un coup de couleur directement pour avoir la bonne, la, la bonne couleur, hein, la couleur exacte. Si je veux avoir par exemple euh, le l'ombre à l'intérieur du bouton, je clique là et je l'ai à l'intérieur. Et en jouant également sur les curseurs, je fais l'effet que je veux à l'intérieur. Tout le monde, je vais laisser à l'extérieur. Je veux nettoyer l'ombre, je clique sur nettoyer et, et ça repart. Je peux également animer le bouton, hein. c'est comme sur. On en avait déjà parlé, c'est comme sur les, autres, sur les autres éléments. Donc je peux décider du temps au bout duquel ça doit apparaître. Souvent, utilisé, je vous conseille d'utiliser quand c'est visible. Comme ça, quand les gens vont scroller, quand ils arriveront dessus, c'est là où l'effet va se produire. Je clique dessus. Ça peut être genre, je veux que l'effet, l'animation se produise quand les gens vont cliquer sur le bouton ou quand les gens vont ramener le souris dessus. Euh, donc, du coup, une fois que j'ai sélectionné ce que je veux, je peux aller par exemple dire oh, je, on, peut, on, peut, on peut choisir le type d'animation qu'on veut. On va prendre celui-là. Et là, vous voyez le type d'animation. Je vais prendre ça un peu plus lent, etc. Si je clique infini, ça va, se, ça va se faire. Ça se reproduira continuellement. C'est pas ce que je veux, donc je, je décoche cela. Euh, balise, donc après la fonctionnalité balise, on va pas en parler parce que bon voilà, c'est assez particulier. On, on appellera quand il le faudra, mais pas dans ce tuto. Euh, avancé, donc euh, pareil, on retrouve, les, on retrouve les fonctionnalités là hein, euh, de, de superposition. Hein, euh, à ce niveau donc si j'ai plusieurs éléments sur ma page je peux utiliser ces ces fonctionnalités pour décider quel élément sera au-dessus de l'autre ok quand on va aller regarder par exemple au niveau de la de la version mobile qu'est ce qu'on a on va regarder ensemble au niveau de la version mobile notre bouton est ici donc du coup c'est un peu trop collé en haut je veux que ça descende un, un peu donc je vais, là il n'y a rien qui se passe je dessus que je travaille sur le bouton je vais cliquer dessus je vais cliquer droit. et là normalement je suis dessus j'étais déjà dessus mais il bon, n'avait pas pris en compte donc là je clique dessus pour qu'il soit sûr que c'est lui c'est lui que je parle donc là je peux décider hein, euh, de ce que je veux avoir hein, les écarts les marges au dessus euh, au dessus au dessous etc en dessous etc euh, ici vous voyez ce que ça fait si je veux par exemple jouer sur la, la, la taille du test au niveau du, du mobile je reviens là ok et j'augmente la taille je fais comme je veux ok donc vous avez le choix et je peux jouer dessus euh, si je veux regarder la version mobile je clique euh, la version pardon euh, tablette sur la version tablette et pareil sur la version tablette ne touchez plus bon je sais plus euh, si vous touchez les autres fonctionnalités vous allez modifier tout ce que vous avez fait précédemment donc sur la version tablette le seul élément que vous pouvez euh, toucher pour euh, pour l'adapter hein, c'est la largeur maximale d'accord là actuellement il n'y a pas grand chose qui se passe parce que il ne sait pas hein, je n'ai pas cliqué dessus donc du coup il ne sait pas si c'est de lui qui s'ajoute pas donc quand vous touchez un élément vous voulez modifier une fonction et ça ne se passe pas cliquez sur l'élément correspondant pour que le logiciel sache que c'est de ça qu'il s'agit ok donc une fois qu'on l'a c'est bon pour nous on peut enregistrer on peut enregistrer notre travail je vais enregistrer ça et on va le voir hein, euh sur notre page témoin à quoi ressemble le travail qu'on a effectué jusqu'à présent donc si je vais dessus tac, je recherche cette page et je vais avoir mon bouton donc vous voyez l'animation qu'on a mis dessus si je ramène ma souris ça donne ça ok Okay. Donc voilà tout ce qu'on a fait sur le bouton. Donc c'est votre bouton, hein. vous, vous en faites ce que vous voulez, vous changez les couleurs, vous faites les modifications hein, qui vous correspondent mieux pour que cela s'adapte mieux à votre site Donc on a créé notre bouton, lui a donné une couleur, etc. On a créé le design, on va dire. Maintenant, le, le but d'un bouton c'est de rediriger les gens sur les différentes parties de votre site ou sur un euh, euh, autre site. Ok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 sélectionne j'enregistre à nouveau ok c'est parti quand je vais cliquer dessus on retourne sur la page je recherche cette page quand je clique dessus maintenant ça le Nous continuons ou avec la fonction de cette fonctionnalité comment ça marche on clique dessus et là on va voir, il y a une boîte qui s'ouvre et on va définir nos actions. On veut rediriger les gens. Vous, vous rappelez vous, le bouton c'est fait pour rediriger les gens sur d'autres parties du site hein, ou sur un autre site hein, qui n'a rien à voir avec mon site internet. Donc ici je définis mon action, c'est le nombre d'actions. Est-ce euh, que je veux que ça se produise 10 mille fois, une fois, deux fois, etc. C'est là où je définis cela et je peux donner un nom euh, à mon action. Hein, euh, euh, pour pouvoir pour pouvoir la reconnaître ou la retrouver et je clique sur le crayon pour pouvoir euh, configurer l'action donc là on va le diriger sur ce site le site de l'agence voilà. je fais sélectionner on va ouvrir dans un autre onglet comme ça ça va être un peu plus on verra bien effet plus facile à gérer on va dire euh, ici je vais mettre par exemple 3 je veux que ça se fasse 3 fois et euh, voilà c'est ma deuxième action et je vais configurer cette action. On va rédiger les gens sur une autre partie du site par exemple. Okay, je fais ça. Euh, je m'arrête sur deux actions parce que j'ai fait des tests pour plus plus de deux. Euh, des fois, bon voilà, ça, ça ne fonctionne pas correctement comme ça doit fonctionner. Donc euh, deux actions c'est bien. Okay. Euh, on va mettre le lien de rotation pour que euh, ça passe d'une action à l'autre. Des fois, ça peut faire une action. Plusieurs fois après repasser sur une autre action d'accord si je ne coche pas le lien de rotation en fait ce qui va se passer ça va peut-être faire la, euh, la première action deux fois et puis euh, la troisième action euh, la deuxième action euh, trois fois et quand il y aura plus quand le compteur sera épuisé il continuera juste avec euh, la dernière action ok euh, donc j'ai fait un lien de rotation pour pouvoir éviter ça une fois que c'est fait je l'enregistre ok c'est bon pour moi on va aller tester je recherche cette page et là au moment de vérité on va voir comment ça marche en vrai Tac, je clique dessus une fois Ok, on va sur la, la page du site de l'agence là on est redirigé sur une des pages du site je clique de nouveau dessus on va sur l'agence je clique encore dessus on va suivre l'agence donc c'est l'outil qui décide en fait ce qu'il veut faire derrière là on va sur une page du site donc c'est assez aléatoire hein, comme, comme vous voyez okay. on continue continue, continue Ok, donc vous voyez comment ça marche il y a une sorte de rotation des fois c'est deux fois le, le même le même site mais puis après il euh, y a une rotation euh, qui se suit qui se suit derrière ok donc après ce que vous pouvez faire au lieu de mettre 2 2 euh, de mettre deux vous pouvez mettre 1 un, 1 un, puis euh, ce sera une fois un une fois l'autre une fois un, une fois l'autre ok donc vous avez vu comment marche euh, la fonctionnalité euh, la fonctionnalité de rotation de multiple actions